La plus récente, et j'ai mis dans votre dossier euh, cette décision, euh, la plus récente à un mois, il s'agit d'un maire et agriculteur du Pas-de-Calais ayant perçu plus de 400 000 euros de loyer éolien d'une filiale d'ENGIE et qui a été condamné, euh, l'élu, le, le, le 3 juin à 30 000 euros d'amende par la cour d'appel de Douai. L'une des premières condamnations pour prise illégale d'intérêt... Est à la ramière, six élus ont été condamnés, dont le maire et plus tard une conseillère municipale de Mélag, dans l'Aveyron, qui a été condamnée pour la suppression, la privation de ses droits civiques et civils et familiaux. Son mari touchait 36 000 euros par, par an de loyer euh, dans le domaine éolien. Une affaire plus grave reste cependant en suspens. Le maire de Lacône, dans le sud de la France, qui voulait installer des éoliennes sur ses terres, était allé en 2008 et 2009 avec son député, rencontrer des membres du cabinet du ministère de la Défense en raison de l'existence d'un couloir aérien militaire qui empêchait l'installation des éoliennes sur ses terres. Après deux rendez-vous, il a obtenu gain de cause avec une dérogation autorisant l'installation proche d'un couloir aérien militaire autorisant l'installation alors que les membres du cabinet étaient informés du fait que les éoliennes étaient sur les terres des maires. Il a été mis en examen en décembre 2015 pour prise illégale d'intérêt et mis sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction de Castres. À ce jour, il n'a toujours pas été renvoyé auprès du tribunal correctionnel. En décembre 2016, on retiendra la condamnation d'un géomètre expert, maire d'une commune et géomètre du préjet d'éoliennes sur sa commune. Malgré cette condamnation, ce dernier reste encore sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d'Angers, en contradiction avec l'article 2 du décret de 2004 qui interdit l'exercice de l'expertise judiciaire aux personnes ayant été condamnées pour des atteintes à la probité. Des poursuites contre un commissaire enquêteur, on est là encore dans le sujet, de Côte d'Or, commissaire enquêteur, qui dans un dossier avait été prestataire de services d'une filiale de la société qui portait le projet éolien. Si le procureur a classé sans suite la plainte contre ses commissaires enquêteurs, les victimes souhaitent à ce jour se constituer partie civile. Nous obtiendrons également une information importante, c'est que normalement, en vertu de l'article 40 alinéa 2 du code, pénal, du code de procédure pénale, les personnes faisant une mission de service public et en particulier les commissaires enquêteurs devraient transmettre au procureur de la République toute information lorsqu'ils ont connaissance de prise illégale d'intérêt. Or, dans la France entière, des citoyens alertent les commissaires enquêteurs que des élus sont personnellement intéressés dans le cadre du projet, et les commissaires enquêteurs refusent de transmettre au procureur de la République les informations déposées dans le cadre des cahiers de doléances.